Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là je vous montre mon ancienne pose donc je vais commencer par la raccourcir entièrement donc là j'ai fait le choix de partir sur des capsules américaines donc je retire tout donc je vais utiliser ma ponceuse à vitesse maximale donc à 35 000 tours et je vais comme ça donc retirer le gel. Alors c'est sur ma mauvaise main donc euh, enfin je, je travaille sur, euh, sur ma mauvaise main pour le coup donc c'est plus compliqué. Donc je fais vraiment le plus gros à la lime et euh, enfin à la ponceuse et je finis à la lime. Ensuite, je vais venir repousser mes cuticules avec le repousse cuticule en métal. Et une fois qu'elles sont repoussées, je vais pouvoir passer donc le petit embout pour les cuticules. Je vais bien faire l'extérieur et ensuite, comme vous pouvez le voir, je change le sens de rotation pour faire l'autre côté. Une fois que c'est fini, je passe un coup de cleaner. Donc si vous voulez vraiment avoir tous les détails je vous offre une formation d'initiation offerte sur 7 jours où vraiment je vais vous montrer tous les détails de la pose, je vais vous expliquer tout vraiment avec précision et on va justement apprendre cette technique des capsules américaines où vous allez voir que c'est vraiment hyper simple à travailler pour avoir vraiment un joli résultat donc voilà vous avez le lien juste sous cette vidéo donc là j'ai sélectionné les bonnes tailles de capsules. ensuite je viens donc enlever à nouveau la poussière et passer un petit peu de rubber base milky alors on va la voir très prochainement cette rubber base pour l'instant elle n'est pas sur le site mais très rapidement on l'aura en stock donc elle est vraiment très sympa donc voilà, j'en utilise un petit peu, je viens faire glisser la capsule, alors là faites attention, n'allez pas vraiment jusqu'au bout, voilà, on laisse un tout petit peu de marge, on repositionne bien la capsule, c'est important de pouvoir bien la travailler. Voilà, une fois que la capsule est bien positionnée, on va venir faire catalyser. Donc cette rubber base. Alors moi je préfère appliquer doigt par doigt et ensuite venir faire catalyser doigt par doigt pendant 10 secondes et ensuite venir encore une fois les faire recatalyser et les mettre carrément donc du coup, dans la machine pour avoir pour être sûr que en fait c'est vraiment bien catalysé. Là je repasse mon cleaner. Comme vous pouvez le voir, le cleaner j'utilise très souvent, c'est important de travailler euh, de faire une pause propre et donc du coup, je vais venir et eh bien, euh, relimer les ongles. Voilà. Puisque euh, sur certains, je trouvais que c'était un peu large par rapport à, à ma forme d'ongle. Donc, je viens reprendre un petit peu donc les cuticules sur les côtés et je viens aussi, voilà le petit détail quand on fait des poses en transparence j'aime bien venir enlever le numéro en dessous pour pas qu'il qu ressorte encore une fois je passe le cleaner pour enlever donc toute la poussière avant c'était pour le film de dispersion là c'est vraiment pour la poussière pour que je vois bien où j'en suis et je repasse donc un coup de bloc polissoir. Là à vrai dire le cleaner n'était pas forcément nécessaire mais j'aime bien le passer assez souvent parce que comme ça on voit vraiment bien les détails. D'ailleurs dans la formation d'initiation offerte je vais vraiment vous montrer euh, eh bien, comment, euh, comment j'analyse mes poses avec euh, mon œil critique et tout. Voilà. Donc là comme vous pouvez le voir j'utilise du gel paint et euh, de la finition. Shiny. je vais venir faire un dégradé entre les deux et avec mon pinceau je vais venir tracer des lignes mais attention pas droite hein, pour donner cet effet givré à la pose donc on va essayer de, de travailler en transparence pour pouvoir vraiment obtenir quelque chose de, de tout en finesse d'ailleurs le produit doit être appliqué de manière très fine voilà, je vais le faire sur tous les ongles mais comme vous pouvez le voir je le fais pas au même endroit hein. j'essaie vraiment de voilà, d'aller de, euh, marquer différents endroits au niveau des ongles de passer à différents endroits pour que vraiment l'effet soit euh, ouais, soit vraiment top donc là je passe une première couche et ensuite je vais venir une fois que, que ça me convient bien je vais venir le catalyser voilà une fois que je l'ai passé donc je catalyse et ensuite je vais repasser une deuxième couche par dessus pour avoir un effet en fait de comme de trois dimensions. Où vraiment on aurait plusieurs, euh, plusieurs couches de... On va en fait un peu les superposer pour avoir comme différentes euh, voilà, couches de, de givré. Je trouve que l'effet est du coup plutôt sympa. Alors il va surtout bien ressortir sur l'eau puisque euh, au dessus je vais mettre encore une fois du milky. Je vais venir prendre mon Milky et je vais encore retravailler un petit peu à certains endroits pour donner encore un peu plus euh, encore un peu plus de profondeur à ma pose. Une fois que c'est fait, je vais reprendre donc ma finition Milky et je vais en mettre sur le haut pour créer comme une sorte de dégradé pour que vraiment ce soit plus... Euh, opaque sur le haut et puis plus transparent sur le bas je trouvais que l'effet était vraiment très intéressant puisque si tout était en transparence je trouvais ça un peu moins joli je voulais vraiment avoir quelque chose de comme beaucoup plus givré sur le haut et beaucoup moins euh, sur le bas voilà je viens donc repasser très légèrement sur le bas je trouve que là l'effet on le voit assez bien et qu'il est plutôt sympa je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Moi je trouve que la pose est vraiment sympa, enfin j'aime beaucoup le, le rendu. Voilà donc le, le shiny, il faut vraiment faire bien attention à comment vous l'appliquez, euh, puisqu'on va essayer de, de faire quelque chose de très propre. Et voilà le résultat, on voit qu'il y a des zones que j'ai laissées donc totalement en transparence, d'autres que j'ai fait donc euh, voilà plus, plus intense en termes de résultat. Voilà, comme, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre dans la formation offerte sous cette vidéo et il y a également un groupe privé où vous pouvez euh, donc, y accéder euh, gratuitement et donc euh, où vous retrouverez euh, d'autres élèves. Voilà, Je vous dis à très bientôt